Donc, salut tout le monde, on se retrouve pour euh, une petite mission coop avec l'ami El ça, ça va chier difficile et on effectivement ça risque d'être un petit le peu... Euh... Ok non, oui. c'est par là, on a là. le repère, c'est par, que... que... par là que... Ah, si Gunner le, le premier. Champion, temps temps a pas fait, euh... Attends, laisse-moi laisse -moi la jouer discrète s'il te plaît. Non Si, laisse-moi la jouer ne bougez pas. Voilà. La discrétion selon nous. Attention. Ah, le vilain il m'a tué. Fou ça a bugué. Voilà Attends, attends, attends, attends, attends, On va jouer discret là pour de vrai Je pense une gauche. Attends, attends, attends, attends. J'y suis. En t'es fait. prêt j'ai jeté mon flingue, tant pis. Non. Mais t'es un putain de boulet mec. <rire> <rire> voilà, donc en fait on peut pas la jouer, on peut pas la jouer possible, hein. on... On Pas s'empêcher de faire les points, allez-y, elle il était bien aussi le aussi Ah j'étais là dessus on va le voir C'est un mot de de Balle on s'en fout on rush Il y a plus 3 passages par an Mais là c'est plus trop notre... Je sais pas où il est je tire dessus un peu de passage Moi je suis un fou moi je suis un goudin Lui il a ouvert des crêpes, tu me connais Il vient pas m'attendre est ouais, vrai il y a un MCS mais il va prendre maintenant hein. Regarde comment il va voler Tu as du le pauvre lui aussi Tu peux non Ouais <rire> <rire> tu sais, oh. c'est passer -ce gestation... Ah mais non oh Il est tombé là ouais Bon Derrière toi Mais tu le Mais je peux pas, t'es devant moi C'est soit lui, soit toi Ou les deux. Voilà. Bon, je vais rentrer dans la pièce en premier. Le plan, rentrer à pièce. Voilà. Ah, ça c'est fait. Allez pétard. N'aie pas peur, n'aie pas, pas peur. On est bourrin mais on n'est pas genre un pas méchant. Ouais. C'était cool. Je Allez pétard Bah je rentre mon ouais. Voilà, bon, le mec qui casse les bon couilles à faire, bon à faire, faire du bruit, c'est... Gunner oh. Ben, oh. Ouais. Oh. Il a oh. dégagé, on va se hein. rien Écoute mec, tu pleures si tu veux, mais non, t'attends pas. Attends, on a pas Oh <rire> Non mais ça me déconne Qu'est-ce <rire> que tu fais en plus là-bas Faut aller y... oui. oui. faut y aller à pied là mec hein. Je sais Oh non non Je Sors de la zone Non C'est méchant ça Il est arrivé l'otage Ouais mais ah il fait 3 bon. heures à monter Vous deux, Voilà c'est bon Nettoyez la, la route Alors moi non, je ne monte pas, il y a un. Okay, voilà Alors, ok, comme d'hab, Gunner à droite, Momo à gauche. Enfin, lui c'est fait. Ils sont coupés à un côté, il est là. Ah oh, bah tu l'as vu. En face, ouais. Changement. Il est mené à couvert. J'aime pas trop cette lunette en haut, je trouve ça dégueulasse. Ah, moi ça va, ça passe. Non mais le problème c'est dès qu'il y a une source de chaleur en fait tu vois plus rien. Bah oui. Ça va t'as pas un peu roché euh... non, Du je tout. Je sais pas si je l'ai tué Moi j'ai je l'ai eu, t'inquiète. Non celui de gauche, je parlais. Ah, si, je ouais tuerais. je l'ai eu. C'est de gauche, tu l'as eu Ah oui. Pourquoi oh, t'as tué tout le monde encore une fois là <rire> Je sûr qu'il en reste un perché dans les toits. Ah. Oh, non, les mecs sont pas alors que parce qu'elles sont de sauter euh, par un barbe il oh, ça tire encore alors Il y en a encore Oh Il est arrivé le Je suis un bruit je suis Mec je tombe en plein en plus Ah bah ben, j'ai circulé pour voir de ça venait <rire> Je suis mieux là où il est le passer c'est pas drôle Voilà oh, ouais, J'ai remarqué mais si c'est bon je suis à couvert Ouais Vite, bon, moi, pas Allez c'est parti On est à la droite À droite. droite mais... Je suis Je à dégager sinon Non mais j'arrive pas à la voir Il est où Moi ouais, j'ai dû la voir la grenade je pense Ah oui j'ai même encore volé euh... Du calme respire Merci bien Ah, est... ah non attends il y a une arme de là Le cas il est où Là il n'y a pas de visor Je fous toujours une compagnie. Non, Ouf, Ouais. C'est pas critique. Ah, J'aime la vitesse à laquelle les roule. on dirait Papy et Mamie en vacances quoi. Oui, bah alors, no normalement, je pense que dans la réalité, ils essaient de pas trop traîner parce que genre, le convoi dans une zone hostile, c'est quand même plutôt exposé qu'un roule à la douleur. Ouais. même pour les convois chez nous. Ça peut avoir une 50 sur le toit. Ouais voilà, mais surtout que le mec qui est la section... Bah voilà C'est le premier à prendre des balles en général donc va ça y est là. RPG L'utilité qu'il avait... What What the Je me relever Je l'avais entendu arriver, j'ai fait va se le prendre. Mais ouais mais je savais pas qu'il tombait là, on arrive un peu plus tôt en fait. Alors ça peut... J'ai sans miser avec un slime, c'est vachement pratique, merci. Moi j'avance là, normalement il y a un monsieur là. Okay. Ah les mecs ils passent à travers le décor dis donc ouais, J'arrive Ils sont forts hein La dernière fois je suis tombé ici avec un coup de RPG. Oh oh, Encore J'ai un peu sous le feu là, donc tu vas passer peut-être deux secondes. Je vais dég dégager un peu la vue. Le mec j'avais eu marre il est pas tombé ok Il reste beaucoup de temps ou pas là Non Genre pas beaucoup de temps comment Là, je suis là... Euh... fin Ah je prends des balles je vais mourir Mais allonge toi mec Non Ça ah, pas passe. Ah c'était beau Par contre la prochaine fois que je te là je pense que je te laisse tomber. Et merde. Tu peux venir m'aider s'il te plaît je suis pas <rire> meilleur découvert Je trouvais ça drôle elle est bonne, elle s'y fout de ma tête, c'est ça. Okay. C'est parfait. On a Mais tu remets pas ça serait bien parce que mmh. derrière de on va vraiment chier C'était pas un difficile. C'est pas celle-là où on a Yesh Si, il y a coup que du coup j'avais reculé pour... Bah, bah tiens, bah voilà le RPG. Ah tombé mais... Du coup on s'est débordait encore. Encore une fois on s'est Alors voilà le problème que j'ai avec ce cher ami ah. c'est que... Quand même le de de le, le, le problème c'est que je vais en prendre une en essayant en, de trouver là, c'est ça qui m'éterre Quand le le reste ça pas. Dépêchez Je perds tout mon sang Je perds tout mon sang Fou <rire> euh... et on est parti. On est Voilà. Ah, voilà. t'en encore Non, on joue à friser Salut On jeu à friser, ouais Moins un, moins deux, gauche Bien joué Non, c'est pas moi qui fais le de deuxième, par contre Oh, bah c'est la mitrailleuse qui s'est réveillée Ouais, ouais, ouais Euh... On est monté, là, non Ouais What Ça a bugué Non... Il y a reste un, c'est pas possible, il y a un truc là J'avance. Oh pas possible, c'est ça. Tu peux pas monter, toi non plus Non, bah non. Je monte par là, ça compte Non. Ouf. Mais pourquoi ce jeu est foiré ah. Bien vu, bien vu. Oh, c'est pas trop mal quand même, hein. Pas, suis... On nous fasse sortir de là oh. On les a fait un normal euh, hier, pas mal, en fait. Ça va tout seul. Mmh. Tu sais qu'il y a plusieurs vitesses dans ton véhicule cher ami Et ils sont permis dans un Packing in Nisquick Ouais, tu te demandes si là parce que la vitesse au rôle mais se plus. 900, ça. Bon, bah voilà, bah voilà. Allez c'est pas beau de en putain Et On va avoir ce fameux bug Ah j'espère oui, vrai. Ah, oui vrai. Voilà le petit bug des monsieur qui tombe C'est super rigide C'est pas trop bien Ah voilà, le petit bug, bah d'où il sort ce bug, hein, c'est drôle petit <rires> Il pleut me des mecs Il non, je te dis quand tu viens de te faire une partie sur la bêta, t'es plus après Ah oui c'est sûr, mais déjà, la, la plus que j'ai dit, il pleut des mecs hein Allez descendre bon, je ne reste pas dans mon nom, je ne suis pas dans le je vais au... Contact. Reste sur tes gardes Reste sur gardes Après, pip my ride. Ah j'ai sa chance j'en ai là 4 J'ai ou quoi vais le contact mais pas trop quand même Je vais faire un peu le... Oui, tu vas faire le put. Si c'était caché... Et... Tu vois, tu vois, plus. tu vois, tu, bois, tu bois plus. Ça arrive, ça arrive. Ouais je prends un oh. RTK oh. Je suis bloqué en fait A droite c'est dégagé Pour le moment euh, Je suis surtout bloqué j'ai l'impression quand même Je suis bloqué mec Ah oh bah attends moi je suis bloqué aussi oh. Il en reste un, il est pour toi. Il reste plus De tous deux De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Ouais. De côté. Bon, on se barre Oh, je suis tombé, excuse moi Il y a un monsieur en face, je l'ai pas vu. Je suis monté dans le véhicule, mec. Juste au moment où t'es tombé. J'arrive ne à le mettre de de là il, y a, il y a un mec en face de moi en fait, tu J'arrive. Non, je vais tomber avant. Bon, mais je voilà. Je traverse. Ouais, ouais, Non, mais j'ai fait du bonheur C'est du nez à gauche, c'est là. Ouais, je suis là. Ouais, c'est moi qui pose Bon, mais ça c'est fait. Ah c'est oui, moi qui passe devant, c'est moi qui qu brise la glace en matière d'entrée sur Samy. Voilà. Je vais rentrer sur la place en mode grosse calibre. Rentre ton cul. Comme ça ouais, force, euh, ouais, de... Alors cette mission, c'est pas ça cette mission. Je n'aime pas vraiment de temps à tout. Ah Amateur en Encore Ouais, je, bon, je fais pas de couverture, j'arrive. Alors lui, c'est toujours amateur derrière un photo, euh, un boc à poil. couverture, fait... <rire> il tombe. Encore en non, pas il est en fait, Tu vois, ils sont tu droite et nos frites, ils sont à et eh bien ouais voilà mais... Hein Ouais Je que comment que c'est pas possible du tout la ah. je prends des balles de, de... Voilà. Je suis par terre. Ah mais tu es par terre hein. Mets-toi couvert. Peu... Ah j'ai même pas eu le temps de me mettre à Mais Mets-toi couvert Est-ce que je suis en plein milieu Oui Qu'est-ce que c'est passé Pour toi, je sais pas pourquoi mais oui. Par contre je passe en courant, je me prends des balles Alors ah, mais c'est pas... la graine ici mec Je me suis en en Aaaaah Tu n'es couvert, tu prends RPG, mais tu es derrière je suis pas Tu peux essayer de buter les piétons là. Ah, mais en fait, il a pas vraiment d'endroit où tu peux être à couvert ici. C est, c est là, le sais, c'est que là, le piéton orange devant, devant la voiture orange. Je tire. Il y a un mec devant toi là. Tu les as vu les mecs devant toi là Oui, oui. Il reste un... Que... Il reste un normalement. C'est sûr, c'est C'est bon Oh bon là, voilà, le RPG est par terre Bon, je bon maintenant les étages. Non, mais putain, mais il est trop facile. Je suis tombé, il y a un mec à droite. Derrière la voiture, là. Non, t Tu prends des bâtons des fois Ouais Parce que je sais pas C'est une façon d'avoir... tirer tout le monde Bon je suis à couvert mais quand tu veux C'est atroce Mais enfin, quand tu veux c'est quand même en moins de 3 minutes parce que... C'est atroce Ce passage je sais pas comment ils ont construit leur truc mais... Il voilà ah, y a de pas de de où se met la couleur en fait. Et voilà, c'est notre... ah, putain et... Voilà mec, je sais pas d'où ça vient, je me sens. pas. Pourquoi nos mecs, nos Il tombe, tombe, il est il il est juste non, à côté. il est pas mort. Bien joué Allez, à la prochaine